Bonjour, je vous présente maintenant des activités de félicité. On enfin, va commencer par vrai ou faux. Euh, Margot va pouvoir conduire une voiture. Mm -hmm. Elodie est contente. Savait que Gaspard et Margot allaient se marier. Est-ce que c'est vrai ou faux Il savoir tout simplement, il faut revenir au dialogue. On va faire tout de suite. Voilà le dialogue. Félicité, bonne nouvelle. Entre Margot et Elodie. Margot, vous savez, j'ai deux nouvelles à vous annoncer. Elodie, bonne ou mauvaise Margot, deux bonnes nouvelles. La première, c'est que j'ai eu mon permis de conduire. Bravo, je te félicite. Je suis content pour toi. C'est bien d'être indépendante. La deuxième c'est que Gaspard et moi Nous allons nous marier C'est vrai Tous mes voeux de bonheur Alors, Ça c'est une surprise Toutes mes félicitations Tu es vraiment sûr de ta décision Voilà C'est ça le dialogue entre Margot Qui a Deux bonnes nouvelles Elle dit Vous savez j'ai deux, deux Nouvelles à vous annoncer Alors la première nouvelle qu'elle a eue son permet de conduire et la deuxième elle et Gaspard elle et Gaspard ils vont se marier très bientôt alors voyez vous est-ce que Margot va pouvoir conduire une voiture est-ce que Élodie est content savait que Gaspard et Margot allez se marier alors on va corriger la bonne réponse Choisir. alors Margot va pouvoir conduire une voiture vrai ouais. Elle a eu récemment son permis de conduire son permis de conduite ou son permis de conduire Elodie au content savait que Gaspar et Margot allaient se marier bien sûr que non alors, faux. Alors, Margot va pouvoir conduire la voiture. Ouais. Il dit euh, qu'on content avec que Gaspard et Margot allaient se marier. Faux. On passe à autre chose. Ici, complété par tout et tout. Euh, tout et tout avec S selon le cas. Alors, ici, c'est soit un pronom indéfini, soit un adjectif indéfini. Lorsqu'il accompagne un nom, c'est un adjectif. Lorsqu'il est tout seul, c'est un pronom. Alors, qu'est-ce qu'on dit ici On dit toutes. Bien sûr, toutes, toutes mes félicitations, et la pris de ses livres, on dit tout, nous allons nous avons, pardon, nous avons discuté toute la soirée, toute vous savez pourquoi parce qu'il accompagne un nom. Est la soirée c'est libre, mais Félix, c'est dans des noms, elle a passé son enfance dans le midi, dans le midi terral. alors toute Et voilà, c'est autre chose. C'est un pronom indéfini. Fonction un sujet. On dit tout est arrangé. Tout est arrangé. Euh, tout le monde. Tout. Mes voeux pour la nouvelle année. On dit tous en oh, tout, oh, avec s de mes pour la nouvelle année elle a tout manger ici, c'est un adverbe En rôle d'un adverbe elle a tout mangé, tout en vrai, c'est un pronom toutes les petites routes sont jolies avec s et en la fin on dit tout va bien est-ce que tu va bien tout c'est un adjectif et c'est un pronom indéfini qui peut remplacer ce sujet ici alors ici le rôle est c'est un sujet tout va bien toutes les petites routes sont jolies euh, et là tout manger tous mes voeux pour la nouvelle année tout le monde sait pourquoi elle est partie. Tout est arrangé. Elle a passé toute son enfance dans le midi. Nous avons discuté toute la soirée. Elle a pris tous ses livres. Alors toutes mes félicitations. Voilà. Alors vous savez maintenant quelle est la différence entre un adjectif qui accompagne un nom et un pronom indéfini qui reste soit toujours seul, qui prend soit le rôle de sujet ou d'un adverbe ou d'un complément. Alors, tout pronom indéfini reste toujours invariable avec tel fin Mais l'autre, il varie selon le genre et le nombre d'un nom qui l'accompagne. Voilà. On passe à autre chose On passe à autre chose. Je vous présente maintenant la suite des activités. La vie de Léon. Léon, c'est une personne. La vie de Léon. Complétée par les verbes appropriés ou pas se composer. On dit Léon, le 6 août 1908. Il, son enfance à la campagne. Il, sa femme Simone, pendant le bal du 14 juillet 1929. Oh là là. Simone et Léon. 3 mai 1930, mmh. à la mairie, puis à l'église. Mmh. Il, trois enfants. Quand les enfants sont partis, Simone et Léon ne sont pas restés ensemble. Il, mmh. Léon, grand-père, il, quatre petits enfants. Finalement, le 1er mai 2000, Léon, à l'âge de 92, il a eu une belle vie. C'est-à-dire il faut compléter par des verbes appropriés. Il faut revenir tout simplement à la partie du vocabulaire pour se rappeler des mots, des vocabulaires qu'on a déjà étudiés. Allons-y, retour au vocabulaire pour les compléter ici dans le vide. Bon, pour la partie du vocabulaire, on dit la vie et la mort. L'être, c'est le contraire de mourir. Élémer, en. Éléments, en. passe son enfance, en. Rencontrer quelqu'un, se marier, c'est le contraire de divorcer. Le mariage, c'est le contraire de divorce. Avoir des enfants, adopter des enfants. Devenir grand-père, grand-mère. Avoir des petits-enfants, vieillir, prendre sa retraite. Voilà. Et pour euh, manière de dire, on dit soit bravo, soit je suis content, je suis contente pour toi, pour vous, je te félicite ou je vous félicite, je suis fier de toi, félicitations, toutes mes félicitations, aux tous mes voeux de bonheur, tous mes voeux pour la nouvelle année, etc. C'est une occasion qui est vraiment heureuse. Alors maintenant, on fait la correction des activités qui restent. Alors la vie de Lyon, complétée par les verbes approuvés ou pas ce Alors, pose. commençant, Lyon est né. Est né le 6 août 1902. Et là, son enfance à la campagne. On dit elle a passé son enfance à la campagne. Voilà. Elle a passé son enfance à la campagne. Il a sa femme Simone pendant le bal du 14 juillet. Il a rencontré. On dit là a rencontré. et la rencontré, Simon et Lyon le 3 mai 1930 à la mairie puis à l'église, on dit ils se sont mariés, c'est un verbe pronominal. On peut mettre ici, pas mettre ici. Alors, se sont mariés le 8 se sont mariés le 8 le euh, 3 mai 1930 à la mairie Puel. Ils ont eu ils avoir pas Ils ont eu trois enfants. Ils ont eu trois enfants. Quand les enfants sont partis, Simon et Léon ne sont pas restés ensemble. Quand les enfants sont partis, Simon et Léon ne sont pas restés ensemble. Ils... On dit, ils ont adopté des enfants. Ils ont adopté d'autres enfants. Ils ont adopté des enfants. Elle était bénie. Ils ont adopté des enfants. Léon, grand-père. Il a quatre petits-enfants. On dit Léon est devenu grand-père. Léon est devenu grand-père. Il a eu quatre petits-enfants. Finalement, le 1er mai 2000, Léon aimera. Léon est mort à l'âge de 92 ans. Il a eu une belle vie. Alors, Léon est né le 6 août 1908. Il a passé son enfance à la campagne. Il a rencontré sa femme, Simone pendant le global le 14 juillet 1929. Simone et Léon se sont mariés le 3 mai 1930 à la mairie puis à l'église. Ils ont eu trois enfants. Quand les enfants sont partis, Simone et Léon se sont nous sont pas restés ensemble et ils ont adopté des enfants. Lyon est devenu grand-père. Il a eu quatre petits enfants. Finalement, le 1er mai 2000, Lyon est mort à l'âge de 92 ans. Il a eu une belle vie. Alors, finalement, c'est une activité orale, expression libre. Que répondez-vous aux nouvelles suivantes? J'ai réussi mon baccalauréat. On dit félicitations, par exemple. Voilà. Quelle formidable nouvelle. Nous avons eu un bébé. Je me veux pour l'honneur, euh, par exemple. J'ai obtenu une bourse pour aller faire des études en Allemagne. Félicitations, bravo. J'ai enfin trouvé un travail. Bon courage. Oui, ouais, je suis content pour toi. Nous avons trouvé la maison de nos rêves. Oh, c'est vrai. Je suis vraiment fier de vous. Comme ça, vous pouvez varier les expressions que vous avez, eu, que vous avez appris, bien sûr, dans la partie de manière de dire. Alors, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que tout est, tout était bien. Vous avez bien compris, bien sûr, les expressions. Vous pouvez maintenant pratiquer ce que l'on appelle la communication avec les autres pour parler des autres c'est féliciter alors la prochaine vidéo sera donc un nouveau un nouvel acte de parole avec une nouvelle situation merci je vous remercie Restez toujours fidèle à la communication française et, et commencez petit à petit à parler en français d'une manière simple et pratique voilà, c'est avec vous, M. Siddalal, enseignant de français et de communication. Euh, je viens vous présenter l'activité la, de Félicité.